On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier avec notre invité, Marco Bégendaire. Continue avec euh, le sujet, Marco. Oui, donc euh, pour, euh, pour la deuxième partie de l'émission, on va parler d'un événement absolument unique dans, dans l'histoire de la Nouvelle-France, la Grande paix de Montréal de 1701. Alors, euh, pour comprendre cet événement-là, on va, on va remonter un peu le, le fil du, du temps pour euh, comprendre qu'est-ce qui a mené à ça. Cette grande paix, donc une grande convention, un accord de paix entre une quarantaine de nations amérindiennes avec, avec les Français. Donc, on, on, on va remonter le fil du temps pour en arriver là, à l'événement en question. Alors, donc, depuis, depuis 1667, il y avait une paix relative qui existait entre les Français et la Confédération Iro Iroquoise. Et euh, donc, le, le maintien de cette paix-là était favorisé notamment euh, en raison des conflits qui opposaient les Iroquois, qui étaient eux du, au sud du lac euh, Ontario, euh, qu'ils opposaient aux Mohicans à l'est, aux Susquehannocks au sud. Et euh, donc, euh, ça, ça, c était, c était, ça divisait les forces des Iroquois, euh, donc ils n'étaient pas en mesure, disons, d'imposer leurs euh, leur forces. Euh, par contre, en 1676, donc euh, neuf ans plus tard, euh, la paix a été faite entre ces différentes nations-là. Et euh, l'année d'ensuite, 1677, les Iroquois vont officialiser leur alliance avec les Anglais euh, qui, eux, avaient délogé les Hollandais euh, à New York, dans l'État de New York, depuis 1664. Et, et ça, cette alliance-là va s'appeler la chaîne du Covenant, the, the Covenant Chain. Euh, donc, euh, les, les, les Iroquois, disons, ont commencé à, à diplomatiquement euh, et, et militairement à, à libérer, disons, leurs forces pour être capables de... Peut-être de, de revenir justement vers la vallée du Saint-Laurent et imposer un peu plus leur, leur pouvoir. Donc, euh, pour eux, les, les, au fur et à mesure que les, les Iroquois se, se structuraient, euh, bien, il était clair que la colonie française était vulnérable. C'était une colonie qui était euh, donc très très dispersée, des postes de traite euh, sur un vaste territoire de, de l'Ouest. C'était une poignée d'hommes qui, euh, qui pouvaient les défendre, donc qui pouvaient facilement être attaqués ces postes-là. Et donc, après 1677, tranquillement, l'attitude des euh, Pacifiques, là, des Iroquois, envers les Français s'est transformée en, en hostilité. Euh, en septembre 1680, il y a eu 600 700 guerriers Iroquois qui sont allés envahir le pays des Illinois, qui étaient récemment devenus des alliés euh, des Français. Donc, euh, là, on, on sentait que la, la tension montait. Là. Et euh, au printemps 1684, donc quatre ans plus tard, les Sénégalais vont, vont lancer un assaut sur le fort Saint-Louis dans le pays des, des Illinois donc une habitation française. Et euh, en réplique à ça, les Français, sous la direction là, du gouverneur Laborde, vont tenter de répliquer avec une expédition d'un peu, un peu plus qu'un millier d'hommes. En raison de la, de la grippe espagnole, ça va être un échec euh, cuisant et humiliant. Euh, donc là, on, on, les années passent, euh, la tension euh, monte. 1687, le gouverneur de nonville qui, euh, qui est arrivé au pays et euh, qui va lancer en, en, à une expédition de 1500 hommes, donc des troupes régulières françaises, des milices canadiennes, euh, des coureurs de bois, des alliés amérindiens aussi, contre les Sénécas. Donc, euh, les, les Sénécas, devant un nombre aussi impressionnant, vont déserter leur village et vont voir leur, leur village être détruit et, et pillé. Il n'y aura pas de, de victimes, mais euh, leur, leurs infrastructures, disons, vont être, vont être compromises. Et euh, donc, euh, le, le, le, mettons, le... Le message a été assez clair des Français et là, avec la, la guerre imminente en Europe, euh, Denonville en 1688 va tenter d'établir de, des négociations de paix avec les Iroquois euh, parce que là, on, il y avait la, ligue, la guerre de la Ligue d'Oxbourg qui est en train de se préparer en Europe et les, les, les ressources françaises étaient limitées pour pouvoir mater, disons, la, la menace Iroquoise. Donc, euh, les groupes vont convenir de, de, de, de s'entendre pour ratifier une paix ensemble. Sauf que euh, l'année suivante, la guerre éclate euh, officiellement donc, entre l'Angleterre et la France. Et euh, avec le changement de, donc, de régime en Angleterre, avec la guerre déclarée, euh, il y a, donc, les, les Iroquois décident de ne pas ratifier l'accord la, de, de paix. Et au lieu, en mars 1689, euh, ils, vont, euh, ils vont décider d'attaquer finalement un établissement français, donc la Chine. Euh, et ça va être 1500 assaillants Iroquois qui vont euh, frapper la Chine le 5 août 16, euh, 1689. Et euh, ça, ça va être vraiment un massacre. Euh, trois quarts des habitations euh, de la bourgade vont être brûlées. Euh, beaucoup vont être tués, d'autres faits prisonniers. Donc, pour les Français, c'était vraiment une surprise euh, totale. Et euh, donc, suite à, à ce raid-là, qui était très dévastateur, les Canadiens vont, vont apprendre des Amérindiens domiciliés comment justement faire la guerre euh, en Amérique du Nord contre les Iroquois, donc la petite guerre, la guerre de guérilla qu'on qu connaît. Donc, ils vont apprendre les voies justement de, de, des Amérindiens. Ils vont travailler beaucoup avec des embuscades euh, pour surprendre les, les Iroquois dans, dans des lieux. Ils vont aller les, les harceler sur leur territoire de chasse et tout. Et euh, ils, ils vont vraiment euh, donc changer leur approche et aussi euh, en riposte là, à, à cette attaque-là, les Français ont décidé d'attaquer les frontières Améri euh, plutôt britanniques qui étaient jugées responsables d'avoir, disons, appuyé les Iroquois. Donc, il y aura, c'est le début des raids canadiens et amérindiens dans les, les établissements frontaliers qui étaient absolument euh, dévastateurs. Ils, allaient, euh, ils partaient de Montréal-Trois-Rivières en raquettes. Ils allaient dévaster les, les villages euh, anglais, anglais, disons. On peut nommer quelques-uns des, des chefs d'expédition. Nicolas Daiboust de Mantez, Jacques Lemoine de Sainte-Hélène, Joseph-François -Joseph plutôt Hertel de Lafrenière, René Robineau de Portneuf. Donc, c'est euh, des, des, des vrais guerriers, disons, euh, qui, ont, qui ont donné un, un mauvais quart d'heure aux, aux Britanniques. Et euh, il y aura une tentative d'invasion aussi euh, des, des, des Anglais en 1690 de Québec. Donc, euh, ça, c'est un, un élément avec le, le gouverneur Frontenac. C'est là où il va dire « je répondrai par la bouche de mes canons » à, mettons, à, une, à une, une offre des Anglais de, de, de soumettre ou de, de se rendre. Et euh, donc, il y, a, il y a un élément, dans, il y aura un débarquement anglais pour tenter de prendre la ville, puis il va être défendu par des miliciens canadiens. J'aimerais euh, donc citer le père Charlevoix qui parle de cette bataille-là. Je trouve qu'il en, qu en dit bien sur justement le caractère canadien à la guerre. Donc, les Canadiens, lors de la bataille là, sur la, la, côte, euh, la côte de Beauport, de Beaupré plutôt, euh, les Canadiens voltigeaient de rocher en rocher tout autour des Anglais qui n'osaient se séparer. Le feu continuel qu'ils faisaient n'incommodait pas beaucoup de gens qui ne font qu'apparaître et disparaître, et dont tous les coups portaient parce que ces bataillons se tenaient serrés. Ils prenaient les Canadiens pour des sauvages. Donc, euh, c'était euh, une, une, une manifestation, disons, de l'unicité la, de la, de la, de la, de canadienne. Euh, donc, finalement, le, la, la tentative d'invasion est un échec. Euh, les Anglais retournent et euh, la, la guerre continue. Donc, euh, en 1693, euh, il y aura un autre raid français contre euh, des, des villages Mohawks. Euh, donc, euh, il n'y aura pas beaucoup de morts, mais ils vont détruire encore une fois leurs leur récoltes et tout. Et, et pour ajouter aux difficultés des Iroquois, qui se retrouvaient euh, de plus en plus euh, coincés, euh, ils ont reçu à peu près aucune aide des Anglais, qui n'ont pas très, très bien appuyé dans, dans leur conflit avec les Français. Euh, et il y aura en 1696 ensuite une autre attaque là, du, euh, du gouverneur Frontenac. 2150 hommes vont quitter Montréal. Euh, et euh, donc, ils vont se rendre vers les, les, les Onondagas euh, et euh, ils vont faire des ravages aussi, euh, autant au niveau des Onondagas, aussi au niveau des, euh, des, euh, des Onedas aussi. Alors, euh, là, les, les, les Iroquois se retrouvent dans une situation euh, assez difficile. Les Français ont montré qu'ils qu qu tenaient bon à. À leur, euh, à leur pays, disons, à leur commerce aussi. Euh, et avec la, la, la maladie, euh, les ravages conclus de la petite guerre canadienne, euh, bien là, les, les Iroquois vont commencer à changer d'attitude. Et euh, donc, affaiblis comme ça, euh, ils vont tenter, ils vont commencer à ouvrir les, les pourparlers avec les Français. Donc, en 1697, euh, c'était clair, c'était la fin de la guerre de la Ligue d'Oxbourg. Donc, la paix est faite entre les Anglais et les, et les Français. Et là, les, les Iroquois réalisent qu'ils ont besoin de disons, d'eux-mêmes de, de, euh, trouver un chemin vers, vers la paix. Alors, euh, pour les Français, le sentiment était partagé, donc les, le cadre était propice, disons, à, à, à un accord de paix. Euh, donc, le processus va, va s'amorcer, puis ça va prendre quelques années, donc euh, trois ans avant qu'il y ait vraiment quelque chose de concret, parce qu'il y avait des divisions internes au niveau des Iroquois, il y avait des factions pro-britanniques, des factions neutres et des factions pro-françaises, disons. Fait qu'il y avait différentes visions qui ont dû euh, faire tout ça de manœuvres politiques internes pour être capables de, de s'entendre, finalement, trouver une sorte de consensus. C'est vraiment au printemps 1760 que là, les pourparlers vont prendre un, un tournant décisif. Et euh, donc, euh, ils, vont, euh, ils vont faire une rencontre euh, dans, la, dans les communautés au Nondagas. Il y a même des, des diplomates franco-canadiens qui vont être présents. Et euh, donc, en septembre 1700, il y a un traité de paix qui est signé à Montréal. Et euh, donc, là, on se dit à ce moment-là qu'on on, on devrait se réunir l'année d'après, en 1701, avec toutes les nations des Grands Lacs pour officialiser, disons, une sorte d'accord de, de, de paix en toutes, toutes les nations. Alors, il y a des ambassadeurs français euh, qui, vont, qui vont partir au loin. Euh, il y a aussi des chefs amérindiens, donc euh, on peut parler de Kondiaronk qui euh, joue un rôle important. Kuta oli Boé aussi, donc euh, un chef Kondiaronk qui était un, un huron-wendat, euh, Huron euh, un Outaouais euh, aussi, ils sont allés voir les nations euh, au loin pour les inviter à venir signer la paix de, de Montréal. Donc, la, la table était mise là, pour, euh, pour la grande paix de Montréal l'année dans, dans le suite. Donc, à l'été 1701, ça va être plus de 1300 Amérindiens qui vont euh, provenir de 38-39 nations qui avaient accepté l'invitation des Français. Alors, on avait des Iroquois, évidemment. Les Mohawks sont venus un peu plus tard, mais ils vont quand même signer la paix euh, donc, dans, dans les mêmes termes. Euh, ça venait des Grands Lacs aussi, donc on parlait d'une flotte de plus de 200 canaux, donc 6, 7 à 800 délégués qui, euh, qui sont venus, on peut parler des Amicois, les Outaouais, les Cris, les Outagamis, les Hurons-Pétains les Illinois, les Mascoutins, les Ménominis, les Miami, Mississauga, Winnebago, Népicin, Potawatami, Ojibwe, Temiscamingue, donc euh, une fresque très, très large, euh, disons, de, de, de, de nations méridiennes. Euh, il y avait aussi des représentants des nations de l'Est, euh, donc euh, des, des représentants Wabanaki euh, et, et qui représentaient aussi des Mi'kmaq, des Malissites, des Passama Kodi. Alors, euh, c'était vraiment là, tout le monde était finalement présent ou presque. Et euh, donc, la petite ville de Montréal, 1500 habitants, va se transformer en une arène grouillante là, où les cultures se sont mélangées pendant, pendant un été dans un climat de réconciliation et de, de paix. Alors, c'est assez rare dans un contexte colonial, euh, un climat comme celui-là. Et donc, les, les délégués vont se rendre d'abord à Kanawaki où ils vont rencontrer les autres nations euh, autochtones. Euh, et ils vont euh, donc se donner un rituel qu'on appelle l'orée du bois, euh, qui, euh, qui est un rituel de préliminaire aux négociations. Euh, donc, ça permet l'expression de la réciprocité de la peine pour les défunts, des uns et des autres, assurer la sincérité. Euh, et quand les condoléances sont acceptées, bien, on fumait le calumet de paix ensemble pour apaiser les esprits puis là, ensuite on, on se donnait un on se donnait un festin de danse de musique et tout et là donc le lendemain le 22 juillet les, les ambassadeurs vont traverser le fleuve pour se retrouver sur euh, sur l'île de Montréal ils vont s'installer à la Pointe, Calier, à, pointe à Calières Pointe aux Calières ils diront quoi les Iroquois, eux autres vont dormir euh, dans l'enceinte en de la ville avec un, un diplomate canadien Paul Le Moine de Maricourt qui avait été adopté par les Onondagas notamment donc un exemple d'un canadien qui, a, qui avait euh, donc eu une riche histoire avec les, avec les Iroquois et euh, donc la, la, la table était mise pour pouvoir justement là, procéder à une cérémonie euh, unique. Euh, il y aura aussi malheureusement la grippe qui va s'inviter ou le, le rhume qui va s'inviter dans l'événement, le, dans le, donc euh, ça va tuer certains délégués ou affaiblir plusieurs. Et euh, ça, ça c'est, mettons, assez dommage de ce côté-là. qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde même s'il n'y avait pas eu ce, cette grippe-là. Mais malgré tout, c'est vraiment dans un esprit d'amitié que les Autochtones, Français et Canadiens se sont échangés des cadeaux, des marchandises, ont fumé le calumet de paix, calumet de paix ils ont dansé ensemble. Et là, plus, plus que jamais, Montréal vibrait au rythme des Premières Nations. Euh, il y a eu de nombreux euh, conseils qui se sont tenus sur différents enjeux, la surchasse des animaux, euh, la fourrure, la, le prix trop élevé des marchandises françaises, euh, le projet de fonder une colonie à Détroit, euh, les meurtres, euh, la, la, la vente euh, d'alcool de, de, aussi, tout ça. Donc, euh, il y aura toutes sortes d'enjeux de, qu'on va, on va discuter. Donc, c'est de la vraie diplomatie. Et euh, il y a le 1er août, donc euh, lors d'une séance publique, le chef Condiaron, qui va tomber gravement malade, il va faire un un plaidoyer disons, en faveur de la, de la grande paix. Et euh, malheureusement, il va mourir euh, donc, euh, dans, dans les heures qui vont suivre. Et ça, ça va, disons, disposer les cœurs encore plus à, à, à la réconciliation. Disons, il y aura un, une grandiose funérailles qui vont être célébrée à l'église Notre-Dame euh, avec euh, toute une délégation qui va, qui va se vivre assez, assez touchante. Et euh, donc, le, le 3 août. Euh, ça va être consacré à la négociation, des, des, l'échange des prisonniers. Donc, euh, c'est un enjeu crucial pour euh, pour la grande paix. Donc, les prisonniers de l'un et de l'autre, de pouvoir se, le, se les redonner. Et pendant ce temps-là, la maladie continuait de, de s'évir. Donc, euh, ils ont décidé, le, finalement, le lendemain, le 4 août, on, on, fait le, la, on, on procède à la signature, disons. Et là, on fait ériger une enceinte à l'extérieur, euh, donc avec une, une partie qui était recouverte. Euh, les 1300 délégués amérindiens étaient présents. Euh, et euh, donc, la, la cérémonie du catou va être vraiment empreinte de solennité. Les Amérindiens vont, euh, vont euh, donc, à, être présents avec des, des colliers de, de wampum qui vont être remis. Et euh, donc, les, euh, lors de la cérémonie, on va remettre à chacun, à chacun des chefs un, un wampum et, et vont faire des discours souvent métaphoriques. Euh, et, et on va aussi donc, en, enterrer la hache de guerre. Donc, on disait, on va ôter la hache à tous... Euh, qui est le gouverneur Calière, a jeté métaphoriquement dans une fosse, cette hache-là, donc euh, dans, dans un optique d'enterrer de, de les hostilités. Et là, tous les, les, les chefs vont, vont passer, puis euh, comme des, des hommes d'État vont, vont prononcer leur discours. Euh, et donc, la, la paix en tant que telle, il euh, euh, y a aussi une métaphore intéressante, donc on va planter symboliquement un grand pain euh, dont les racines s'étendraient dans les quatre directions pour allier tous les peuples dans un même esprit. Et euh, on, va, euh, on va un peu clore euh, la chose sur, euh, sur ces images-là. Euh, donc, au niveau de, des conséquences de la guerre, de, plutôt de l'accord la, de, la, de, de paix, euh, il y aura donc euh, une sorte d'officialisation de, de, de l'Alliance franco-amérindienne. Les Iroquois s'engagent euh, à, à, à remettre leurs captifs captif d'abord et aussi à, à rester dans un rôle de neutralité entre les Français et les Anglais. Puis ça, ce, ce rôle-là va, va, va être respecté. Et euh, donc, ça va vraiment donner la table à, au restant de l'histoire de la Nouvelle-France pour euh, le, le, mettons, la, cette, cette grande alliance franco-amérindienne. Donc, euh, c'est vraiment, cette grande peine de Montréal, ça témoigne du succès de l'entreprise coloniale française à, à l'aube du 18e siècle. Donc, malgré qu'ils étaient peu nombreux, les Français et les Canadiens, ont quand même réussi à, à étendre leur influence à l'échelle du continent. Et euh, donc, la grande Paix de Montréal, c'est une puissante illustration de cette approche d'alliance, disons. Euh, et euh, ça, ça a mis un terme à, à près d'un siècle de guerre avec les Iroquois. Euh, et depuis, après, après ce temps-là, les Canadiens n'ont pu à vivre sous la menace d'attaques de, de, iroquoises. Euh, et, et ça va vraiment dé déterminer là, en, en partie au moins l'histoire diplomatique euh, et militaire du Canada jusqu'à la chute du régime en 1760. Donc, euh, l'héritage de, de cette grande peine de Montréal dans notre histoire nationale, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ben, d'une part, c'est que c'est un événement marquant qui, qui témoigne qu'on qu a occulté, disons, une dimension autochtone de notre histoire, qui est très importante. On a refoulé un héritage euh, autochtone et euh, ça, ça a été un, un accomplissement vraiment extraordinaire de rassembler à Montréal euh, des délégués d'une quarantaine de nations, qui étaient très différentes les unes des autres, parce que ça couvrait un territoire très vaste, donc du, des, des maritimes jusqu'au nord avec la, la Baie du Son, jusqu'au Grand Lac et, et, et au sud. Euh, donc, euh, il y avait des haines intertribales à l'intérieur de, de ces, ces groupes-là. Euh, donc, les, les persuader de signer un, temps, un, un traité de paix, c'est tout qu un accomplissement. Et euh, si on était capable de réaliser ça il y a 300 ans, ben, je me dis peut-être que les problèmes d'aujourd'hui euh, entre les nations autochtones et, euh, et la nation québécoise et, et les différents groupes, ben, sont peut-être pas si insurmontables qu'ils en ont l'air, tu sais. surtout si on est capable un jour de se sortir du carcan colonial britannique, je pense qu'on aurait d'excellentes raisons, disons, de, de voir qu'on a beaucoup plus en commun, beaucoup plus d'intérêts en commun que de choses qui nous divisent. Et je pense que la mémoire de cet événement évoque aussi l'envergure de notre histoire commune avec les Premières Nations et ça témoigne d'un profond métissage. Et ça, c'est un legs qui est précieux de la part de, de nos ancêtres. Et, et c'est à nous de tirer les leçons qui s'imposent de, de, de, de ce qu'on réussi à, à réaliser en, en 1701 et aussi d'en trouver une inspiration qui puisse nous propulser vers un jour, peut-être une véritable réconciliation avec les Premières Nations. Si on l'a fait une fois, peut-être qu'on peut le refaire à nouveau dans, dans un même esprit de, de paix et de réconciliation. Ce, ça fait que cette histoire-là, ça a donné un métissage partout dans le Nord de l'Amérique avec les Premières Nations, une alliance euh, militaire euh, commune puis euh, pour aider les Français à survivre, vraiment. Oui, exactement, pour permettre à la Nouvelle-France de, de, de, de continuer d'exister devant la, la, menace, euh, la menace britannique. On, il y a eu quatre guerres impériales en, entre 1688 et 17, 1760, et euh, c'est grâce à cette alliance franco-amérindienne que les Français ont pu se maintenir sur le continent, que les, les Canadiens ont, ont pu euh, aussi justement explorer le continent euh, de manière très libre, euh, donc, effectivement, c'est venu vraiment forger un, un cadre relationnel, disons, une trajectoire euh, qui, qui, était, euh, qui était celle de, de l'Alliance versus du côté britannique, celle de, mettons, de, de, de, de, de la dépossession territoriale d'une somme de, de peuplement qui, qui, qui repoussait et refoulait les, les Amérindiens. Donc, ces deux trajectoires, on, on revient souvent, mais ces deux trajectoires complètement distinctes. La grande Peine de Montréal est un peu l'expression une des expressions les plus fortes de cette distinction euh, historique. Là. Pour notre prochaine émission, euh, Marco, c'est quoi le sujet de la prochaine émission? La, la prochaine, ça va être, euh, donc on, on va rentrer un peu plus dans une sorte d'analyse de, de, de, de, de, un peu de la, de la, de la culture canadienne nouvelle, de la, la Nouvelle-France. On va parler des sources de métissage en Nouvelle-France, donc euh, les, les facteurs de métissage qui vont contribuer à faire émerger une culture qu'on dit canadienne, une culture euh, qui, qui, est, euh, qui est vraiment à la rencontre de la civilisation française et des, euh, des cultures autochtones, donc une sorte de culture créolisée. Alors, pour comprendre cette culture-là, faut comprendre où étaient les points justement où les mélanges se faisait, le, le métissage, les échanges, les transferts euh, culturels et tout se, se faisait. Donc, on va, on va passer à travers ça. Et euh, c'est euh, un peu le cœur aussi de, de la thèse de mon livre. Alors, euh, c'est à ne pas manquer. OK. Bien, je te remercie beaucoup d'avoir participé à CFRH 88 et 106.7 à la question midi. On se revoit euh, dans quelques semaines. Merci beaucoup. OK, bonjour. Merci.